bonjour la communauté bienvenue dans ce cours nous allons continuer avec la création de notre site internet hein. euh, donc le design que je vous ai proposé euh, je vous propose cette fois ci c'est celle-ci. Hein. D'accord donc euh, voilà et aujourd'hui on va continuer bon tout d'abord je vous montre ce qu'on avait déjà fait on a fait quelque chose de ce genre en tête comme on avait dit hein, dans le précédent cours on verra ça plus tard on finira ça plus tard pour l'heure on continue donc on va rajouter une autre bannière ou panneau on, on, on va aller voir est ce que ça donne allez puis allez, est ce que c'est fait je suis plus ça je suis ça et et et et et, et attention on va agrandir le on va agrandir la bannière attention attention parce que ok on ça comme ça on ramène une photo on ramène une photo bon désolé hein, j'ai pas mis de filtre sur la photo donc ça va être en couleur mais je pense que ça restera quand même chic parce que de la couleur sur du noir ça fait chic ok bon tant pis pour les jaloux euh... on y va Tac, On ferme ça et on descend, on descend, on descend encore. On va augmenter le truc un peu plus, la taille. On vient là. Ah là là là, là, là. là, là, là. 1200 1400 1500 Est-ce que OK donc déjà ça commence à comme je vous ai dit quand ça commence à zoomer c'est que on est au maximum donc on fait ça D'accord donc là je suis bon. Je suis bon. Euh, autre chose que je peux faire. Donc vous avez bien remarqué que si je vais là, que c'est un noir et blanc. Normalement, c'est censé être un noir et blanc, mais je ne l'ai pas fait un noir et blanc. Donc quand même, on va continuer avec, on va mettre une boîte. Je vais dupliquer cette boîte là. Duplique. Et je l'amène là pour que ça fasse un peu plus joli euh, déjà je vais regarder combien de boîtes il ya 1 2 3 4 5 6 après si pour votre entreprise il en faut plus vous en mettez plus hein. mais bon ici euh, je veux juste faire quelque chose qui ressemble un peu plus à, à au design donc normalement c'est centré euh, je regarde de nouveau euh, blanc blanc centré centré titre en haut titre en bas ok c'est marqué compagnie, compagnie. Je pense que c'est des témoignages. On va mettre ici, nous, on va mettre un titre. Notre priorité, c'est vous. On va mettre ça comme, comme, comme titre. Et on va laisser ça comme des témoignages hein, de, de clients qui sont satisfaits de nos prestations. Euh, je vais descendre un peu. Entreprise. entreprise. Oups, oui. on entreprise entreprise ou compagnie, je sais pas. cliente Alors, ici on va dupliquer ça. l'appeler Adam Smith ou euh Jean-Jacques. Jean-Jacques. Je ne sais plus comment on écrit Jean-Jacques. Je ne sais plus s'il y a un C dedans. Bah tant pis. Il n'y a pas de d'erreur dans un an. On va dupliquer celui-là. On va le dire que son poste, c'est DRH. Oui, écris son directeur des ressources humaines. OK, comme ça. C'est lui qui a donné son témoignage. Donc du coup, on va faire un truc de ce genre. Après, vous mettez les informations. Vous pouvez utiliser ça pour raconter une autre histoire. Donc, Dans le design, selon le design, normalement, je pense que c'est un truc pour les témoignages. Donc on, on essaie de rester le plus possible fidèle au design. On va, aller. On va changer la couleur de la boîte. Paramètres d'arrière-plan. Opacité, il faut que ce soit un peu transparent quand même. Donc, ça, comme ça, je pense que c'est pas mal. si le fond était un peu plus. En, était en noir et blanc, ça rendrait encore un peu plus. Mais bon, tant pis, c'est pas le cas et on laisse comme ça. Ok. On va aussi retourner, on va voir du texte. Euh, le texte là, on va le dupliquer. On duplique, on peut le mettre là. D'accord. On vire ça, on copie ça, copier, coller, on vire ça, on un peu plus, on centre, on descend, on va centrer. On va mettre un titre. Un titre pareil, de même grosseur que euh, ici. Ici on a mis quoi Du h3. On va mettre du H3 ici. H3. H3 là. On va mettre notre priorité c'est vous. D'accord. Tout en capital notre priorité c'est vous c'est pas ce qu'ils ont raconté hein. parce que ce qu'ils ont raconté j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le sport mais on va nous on va mettre quelque chose comme ça je pense que celui qui a créé conçu le design là il n'a pas vraiment pensé au, euh, au grand titre au copywriting c'est juste pour c'est juste pour le style au en fait alors donc ils sont foutaient royalement de de ce que ça va raconter j'ai l'impression mais nous nous avons le design le design nous savons ce que nous, en, nous pouvons raconter avec donc on s'en fout un peu euh, de ce qu'il a proposé et on y va mais l'objectif de ce cours en fait c'est de vous montrer comment vous créez ou transformer le design euh, en termes de couleurs je ne sais plus ce qu'on avait dit là on avait dit quoi on avait dit euh, je sais plus là, c cc cc euh, quelque chose euh, 3f bon j'ai oublié allez on va les copier on va aller regarder ce qu'on a mis là 00 ah, c 3f on va les copier console bon comme notre euh, euh, celui ci n'est pas sous euh, le fond n'est pas noir ça a fait mal aux yeux hein. ça fait mal aux yeux et je ne sais pas ça a fait vraiment mal aux yeux donc euh, on va faire on peut faire un truc on peut faire un truc on peut faire ça par exemple ok on peut mettre ça sur une boîte hein, par exemple on peut mettre ça sur une boîte aussi. D'accord. On peut mettre ça sur une boîte. C'est ce que je vous propose en attendant. On va mettre ça sur une boîte. On va mettre ça sur une boîte. Euh, donc, voilà. On ramène une boîte. Elle est là. On l'élargit. Hop on la met là. On élargit un peu plus. Ok. On bouge le test. On bouge le test. Il est dessus. Centré. Centré. Centré la boîte. On change la couleur de fond. Alors, couleur d'arrière-plan. On peut mettre exactement la même chose que la boîte là, mais on va changer d'accord. On y va un peu plus. Bon, je pense que ce serait bien d'utiliser la même couleur partout. Copier. Copier. CTRL-V. Comme ça, il y aura peut-être un peu d'harmonie là-dedans. Hop. Hop. D'accord. Euh, on va voir s'il y a une bordure. S'il y a une bordure, on la vire. On n'a pas besoin de bordure. Bordure. On a une en la vire. Celle-ci, on la met là. Ok. Du coup, on peut dupliquer ça. Avant de dupliquer, on va aller regarder la version mobile. On regarde la version mobile pour voir comment ça se présente. mobile si tu veux bien on descend bla, bla, bla ok donc là sur la version mobile ce qu'on peut faire c'est de rendre ça c'est d'élargir un peu plus la boîte aussi donc on va faire quelques modifications on descend au oh. d'accord celui ci il est là ou oh. celui ci il est là bas pour réduire la boîte de taille la boîte ok pareil latéral élargir un peu plus ok donc retour sur la version pc Okay. Fermez-moi ça. Et on va multiplier. On duplique. Hop. Duplique encore. Quand tu veux, hein, tu dupliques. Hein. On duplique encore ça. Et on le met là ça peut être ça comme ça celui-ci on peut le centrer on peut le centrer si on descend on peut dupliquer ça on, duplique ça. on le met en dessous Quand tu veux, tu me laisses la main. Pareil, celui-ci, on le duplique. On continue. Celui-ci, on le duplique. Ça donne ça super donc une fois que c'est fait faut que c'est fait on peut descendre ça un peu histoire d'avoir un peu d'espace un peu partout descendre ça un peu on descend on pour remonter celui-là tout seul et on le centre s'il veut bien centré on va aligner tout ça donc celui-ci il est centré on est d'accord celui-ci il va s'aligner sur celui-là celui-ci il va s'aligner sur celui-là celui-ci il doit être centré celui-ci s'aligne sur celui-ci d'accord une fois que c'est fait on va dire qu'on a fini de créer notre bannière on enregistre tout ça et on continue étape suivante étape suivante on ferme ça, étape suivante, c'est quoi Étape suivante, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il faut rajouter Il faut rajouter une autre bannière. Texte, texte, texte. Euh, si je joue un peu, ça donne quoi ça Projet, voyage, mission, photo. Bon, Je sais pas à quoi ça correspond vraiment. Hein. Ça raconte n'importe quoi en fait, hein, le, le le design là, en fait, hein, le message qui est marqué dessus n'a rien à voir avec euh, avec le design lié au sport. Mais bon, peu importe. Euh, donc, donc. Euh, sur cette bannière, ce qu'il faudra faire, hein, c'est... Je mettre du test. Euh, une icône, deux icônes, trois icônes, sport, sport, un peu de test, un peu de test. Bon, voilà, c'est c'est pratiquement la même chose tout le temps mais c'est pour parler au fait de, de ce qu'ils font réellement donc de leur activité euh, normalement si c'est vous parlez de l'activité on n'a pas besoin de mettre le, le nom d'une personne quoi d'accord à moins que euh, c'est euh, parce que là c'est marqué à quand manager n'a rien à voir avec euh, n'a rien à voir avec le bon à moins que ce soit une grosse structure n'a Rien à voir avec euh, un truc de sport, quoi. C'est plus on joue... ici on doit plus parler des, des coachs que de <rire> que du comptable, quoi. Euh... C'est pourquoi je dis que le, le la copie au fait le, les titres qu'ils qu donnent n'ont rien à voir. En fait, euh, du coup, à mon avis, c'est un ça doit être un design qu'ils ont pris. Ils ont retourné, ils ont changé les photos, et puis euh, ils sont pas foulés. Ils ont changé quelques icônes, voilà. Euh... C'est pour vous dire, hein, vous pouvez prendre un site et vous le changer les photos, vous changer le, vous changer la copie, hein, ça devient notre site quoi. C'est du ça. Donc là on va continuer. Euh, on continuera avec avec ça, okay. avec la avec cette bannière et et celle-ci. Je pense qu'il y a moins de choses à, à créer. Ça. Ça, ça, on peut le faire d'un coup. Du coup, on se retrouve dans le prochain cours pour la suite.